Découvrons maintenant Régis et Naoël Tournebise qui amènent le projet Capril, toujours dans la catégorie agriculteur. Projet qui a pour but de développer une exploitation en polyculture structurée autour du Cabri-Créole avec une production de lait et une fromagerie artisanale caprine locale. Bonjour à tous, je m'appelle Régis Tournebise et je représente ma fille Nawel Tournebise au concours à Green Startup 2023. Elle a 23 ans et est décidée à s'installer jeune agricultrice avec un projet baptisé Capril. Il s'agit d'une ferme laitière avec des chèvres créoles ainsi que d'une fromagerie pour transformer le lait en yaourt, fromage frais et tomes. Évidemment, pour respecter ses convictions environnementales, l'exploitation suivra les principes de l'agroécologie, comme les associations graminées légumineuses pour les prairies, les haies variées fourragères, fruitières et mellifères. Elle sera conduite sous la agriculture biologique. Participer à Green Startup 2023 est intéressant à plus d'un titre. D'une part, c'est challengeant de démontrer l'intérêt d'un projet laitier original et ancré localement, race créole, alimentation locale. D'autre part, concourir, c'est espérer avoir l'appui des différents partenaires, profiter de leur expérience, de leur science. Qu'il soit privé ou public, Nawel remercie tous les participants. Région Guadeloupe, Chambre d'agriculture, INRAE. Merci à tous, organisateurs, participants. N'hésitez pas à suivre le projet Capril sur les réseaux sociaux. Et vive à Green Startup 2023